Bon alors, je suis une des rares élus qui s'est dépassée apparemment. Donc je suis élue régionale, je suis élue dans la minorité. Sur la minorité régionale. Donc je n'ai pas tellement tellement de pouvoir, mais c'est pas grave, je vais, je vais quand même porter la voix. Euh, je voulais donc, euh, je vais être assez courte. Euh, il y a 20 ans, j'habitais un village de 2000 habitants dans le Loiret, près de Beaugency, pour ceux qui connaissent, ou pas. Un jour, on a eu une annonce à la poste du village qui a fait grogner les habitants. Il était dit que le bureau de Cravant, c'était là où j'habitais, serait fermé tous les matins. En effet, il fallait partager le personnel entre le bureau de Cravant et celui de Villermain à la commune juste à côté. Et donc, soit on fermait un des deux bureaux, soit on ouvrait un mi-temps. Bon, il n'y a personne à ce moment-là qui s'est dit, euh, ah bah tiens, pourquoi il faudrait, faudrait partager le personnel Oh non, c'est pas ces crèmes. Puis, l'année d'après, le bureau de poste a fermé. Ben oui, pas assez de fréquentation, vous comprenez. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le capteur épicerie, à côté, va reprendre la fonction de la poste, c'est-à-dire les timbres, les lettres commandées, les colis, etc. Bon, pour le reste, évidemment, le service bancaire faudra aller à boulangerie, vous comprenez bien. Et puis, quelques temps après, le café-épicerie a fermé. Euh, le gérant profitant d'une retraite bien méritée. Et avec lui, évidemment, les derniers services postaux. Parce que pas question pour le maire d'y faire quoi que ce soit, vous comprenez, c'est une entreprise, c'est du privé, on ne va pas se mêler des affaires du privé. Vous avez bien compris pourquoi je vous raconte tout ça. Ce qui se passait dans les petits villages ruraux il y a 15-20 ans, ça se passe désormais dans les villes plus moyennes, comme celle d'Oudon. Et avec la privatisation de la Poste, cela s'amplifie. La Poste, les guichets de gare, puis les gares, et puis aussi le service des urgences dans l'hôpital de proximité, et puis, bah, je vous laisse imaginer à la suite, la gendarmerie. Aujourd'hui, vous êtes tous là, ici, ici. Et tout là, ici, parce que vous avez compris qu'on était au début d'un engrenage qu'il vaut mieux arrêter dès le départ. Quand on a mis le doigt dedans, c'est terminé. Il y a tout ce qui y passe, la main, le bras, l'épaule et tout le reste. Je reviens à ce qui est sous-entendu dans la fermeture des services publics, pour les villages, les petites, les moyennes villes. Il est sous-entendu que ce ne sera pas assez rentable, car pas assez fréquenté. Maintenant, est-ce qu'un service public doit être rentable un service public, ça sert à rendre service au public. C'est pour ça qu'on l'appelle service public. En aucun cas, la rentabilité ne devrait rentrer en ligne de compte. Donc non, le taux de fréquentation, le nombre d'usagers, ne peut justifier la fermeture ou la démission d'un service public. J'essaie de tourner ma page qui est collée par la pluie. La seule chose qui pourrait justifier de sa fermeture, serait qu'ils ne rendent pas ou qu'ils ne rendent plus service au public. Ce n'est pas le cas actuellement sur la Poste. La Poste a ouvert une vaste campagne de publicité sur le thème. La Poste, la proximité, c'est un métier. Mais il va être temps que la Poste s'applique sa publicité à elle-même. Surtout ici, à Oudon. Je terminerai, j'avais dit que c'était de court, je tiens promesse. Je terminerai en citant une phrase de l'Avenir en Commun. Les biens publics nous appartiennent à tous. Pour l'intérêt général, ils doivent être protégés. Merci à vous.